Salut à tous, ici d'Avoli, et Wanda Manguru Alors vous voyez une bête d'ambiance là, c'est France-Belgique bientôt là, donc vous voyez l'ambiance, ça claque de partout. Alors aujourd'hui tout simplement, on va demander aux filles si elles ont déjà pécho des mecs en soirée appartement ou en boîte. Tu sais parce que comme nous on est des charots on aime bien savoir. Salut, ça va Bien et toi Putain je kiffe tes yeux là. Merci. Je vais plonger dans tes yeux là. Ah bah merci. Je vais faire du cool. <rire> Salut, tu vas bien J'aime que toi. Oh, je suis bien aussi. Elle hein. ah. les bien ton haut un peu poivré là. J'aime bien. Merci. Bon, est-ce que d'abord tu es attiré par les hommes bon, euh, Oui. C'est bien. Bon. Oui. Ils sont beaux les hommes. Hein. Comme moi. Hein, <rire> vois. Bon. Donc voilà la question. C'est un peu osé. Hein. Pour que tu sois honnête. Tu promets ou pas Ouais. Ok. Est-ce que jusqu'à présent dans ta vie, tu as déjà fait chaud des hommes en soirée ou en boîte euh, Oui. <rire> Le premier soir Directement. Oui. D'accord. Et comment ça s'est un peu passé ah ouais, un petit peu. Passé ouais, Alors en général j'étais ivre dans ces cas là. Ah ok d'accord. Euh, oui. Ivre et euh, je le regrettais. Pourquoi C'est pas mon euh, coup euh, non parce que bah je couchais pas forcément avec eux, ça de 1. Ah d'accord ok. Et euh, bah parce que euh, je sais pas c'est quand même mieux quand ça se passe normalement, sans avoir à être bourré. Ouais c'est vrai. Euh oui. D'accord. Tu pourrais nous raconter un peu les histoires, un petit peu Comment vous vous êtes rencontré, euh, Comment s'est passé un peu les choses Non, se non Moi non. Ouais. Non, C'est bon, un peu ouais. hard, ah, c'est pour ça Ouais, non, je suis un peu pudique en vrai. Ah, t'es pudique D'accord, ouais, ok, pour Ça okay, coup, un, un peu. Bon. Ça, pas eu okay. Oui, d'accord. <rire> tu pourrais nous raconter comment sont passées un peu les choses euh, Comment s'est passé les choses ouais. Toi, à euh... en boîte ou en soirée, comme tu veux en soirée, appartement ou en boîte voilà. Bah. Bien <rire> Comment dire tu... enfin, C'est bien passé, après les gars sont souvent roulés en. Hein. Ah. En soirée, mais euh... non. Ah, jamais Non. Ah, t'es la première à nous dire non Euh, voilà. La première, hein Bah, voilà. T'es pas très soirée de base ou... Non, je suis pas très soirée. Ah, d'accord. Bah, Plus voilà. genre en mode journée, posée euh... Ouais, voilà, voilà c'est ça. Et, ouais. et ouais. je me suis allée une seule fois en boîte. Donc, ah, euh, voilà. et du coup, bah, comment s'est passé en boîte la première fois T'as bah, comme dragué. T'as mmh. comme dragué, non Non, je mmh. suis allée avec mon copain, donc, Ah, bah euh... oui, normal, donc, ah. ouais, normal. Oui. Alors, tu pourrais nous parler de comment sont passées un peu les choses Beaucoup, pas bah, beaucoup non, pas trop. Pas, non, non, pas trop. Okay. Justement. Euh, c'est pas grave, hein, vous Non, non, non, je vais dis dire honnêtement. Et okay. après, euh, je sais pas, il faut faire un peu euh, la fille un peu distante, tu vois. Euh... Un peu distante Oui, il faut laisser venir le gars et après ça marche. Je Enfin, moi, dans mon cas, euh, c'est bien passé euh, quand je voulais, quoi. Ok, t'étais bourré ou t'étais genre en mode sobre Euh. Les deux. Allez ah, enfin, d'accord euh, ok. Non mais des fois oui. Des fois, des fois oui mais des fois non. Ouais, voilà, des fois oui des fois non d'accord ok d'accord ok. Moi bon, c'est bien. Okay. Ouais. En soirée on se lâche quoi. Ouais. Voilà. Oui. Un. En soirée ou ouais. voilà. oui. en boîte. Ouais. Soit ouais. voilà. oui. en, en, en, en soirée appartement ou plutôt boîte. Boîte. Ok. Euh, pécho euh, embrassé ou pécho plus loin. Un petit peu plus loin. Allez plus loin. Ouais. Alors est-ce que tu, tu pourrais nous dire comment sont passées les choses. Tu as dragué, il dragué, c'était comment un petit peu C'est lui qui m'a dragué ouais. et c'est allé un peu trop loin. Ouais. Ah, ok. Comment... Pécho... Pécho, bah il y a un ou deux, il y a Pécho 1, Pécho 2. Ouais ok, Pécho 1, pas Pécho 2. Pécho 2, ok d'accord. Du coup t'es bourré ou t'es en mode sobre, tranquille Bourré, sobre. D'accord. C'est toi qui draguais ou c'est le gars oh, bah, C'est le gars qui est venu et après c'est okay. les deux. Ok d'accord, ok. Mais mon ouais. meilleur ami m'a sauvé, donc... Euh, Pourquoi sauver <rire> euh, il, euh, Le mec m'a pris de côté, euh, ouais. tout seul, c'est ouais. pas bien. Donc, mon ami est venu me... Il a forcé un petit peu ou c'était genre en mode naturel qu'il a... Un petit peu forcé. Il bourré, très bourré. Très bourré, à pour ça. Ouais. Hein. Quand on est bourré, on fait des choses, hein. Ouais. Ouais, ouais bah c'est les mecs qui draguent, quoi, je veux dire. C'est les mecs qui draguent. Souvent. Toi, tu dragues pas, non. toi, les Je tu, tu mets un petit, un petit piment. À... Oula, piment euh, non, du LSD ou quoi Non, tu lances une attaque ah. un Okay. Et après, tu fais euh, silence radio et le mec, il D'accord. De... Enfin, normalement, ça marche pas. En gros, tu joues travail. avec le chaud froid, quoi. Chaud froid. Ouais, D'accord. Est-ce que tu peux donner des conseils aux abonnés qui nous regardent Comment pêcher des filles en soirée des... Un petit conseil aux abonnés. Faites, c'est faire les mecs. Faire les mecs, les ignorer et tout. Ah ouais. Et je vous promets que ça marche. Okay, ça marche, ok. Ouais. En tout cas ça marchera avec elle. Hein. Donc euh, si vous voulez essayer. Voyez, euh... oui. un flic m'arrête. Mais pour de bonnes raisons. Okay. Parce qu'il aime la chaîne YouTube. Ça, voilà. Ça. voilà. Pas pour euh, me renvoyer hein. au ouais. 1. Merci Ah, T'es honnête, c'est bien. Comment sont passées un peu enfin, les choses pêcho, Il y a Pécho 1 et Pécho 2. Pécho 1 c'est embrasser, Pécho 2 c'est. No. Pécho 2 c'est hum. Euh... Okay. Juste 1 Juste Ouais. T'as dit quoi <rire> Pécho 2 ou pécho 1 1. Ah, d'accord, ok. Du coup, comment sont passées un peu les choses Euh, c'est-à-dire En gros, tu sais, à draguer, as dragué, il t'a dragué, c'était comment Ça dépend, c'est soit à moi, soit à lui, ça dépend. Ah, t'es une fille qui drague Pourquoi ah, pas 2018, hein euh, non. non. Jamais Non. Eh, vous êtes les premiers à nous dire non. non. Ouais, ouais. Vous êtes plus en mode sérieux, quoi. En mode euh, oui. tranquille, posé, voilà quoi. Nous, c'est un enfin, c'est pour être entre un, copines. Danser quoi, un peu. Danser, voilà, focal. Et souvent, on va qu'en soirée, il y a quand même des beaux gosses qui nous draguent. Ouais, oui. Bah, oui. Ah, donc vous dites oui ou non ça dépend ça, ça, ça, dépend. Dépend, ça, dépend. ça dépend, ça dépend. Ça dépend sa gueule ou sa manière de draguer Sa gueule. Et sa manière de draguer aussi. Les, les, deux. Deux. les deux Les deux Mais si les beaux gosses et qui draguent mal, c'est comment C'est mort aussi Ouais, c'est vrai. Et si les moches, et draguent bien non, non, non, non. c'est compliqué vous Non, il faut qu'ils soient les deux, sinon c'est bon. Oui, ils sont oui, beaucoup c'est oui. très bien Oui. Ouais, ouais. Oui Ok. Plutôt en soirée ou en boîte alors En soirée à part ou plutôt boîte Euh les deux. D'accord. C'est toi qui draguais ou c'est le garçon Non le garçon. Ok. Et c'était genre pécho 1 ou pécho 2 Genre pécho 1 c'est embrasser, pécho 2 c'est faire l'amour, euh, voilà. Euh pécho 1. Seulement Pas de deux Bah euh, je sais pas, ça dépend, mais plus pécho 1. Ah plus, mais donc il y a eu des pécho 2 alors. Ouais. C'est bien, c'est bien. <rire> donc, tu es une fille plutôt open, cool, tranquille, voilà. Ouais. Ah, c'est bien. Euh, ouais. Ok. C'est toi qui drague ou c'est l'homme qui drague Bon, j'ai hâte, je, à... je m'en souviens pas, de Ah Ah, tu vois alors, tu, tu oublies Tu oublies souvent Ça dépend, perso. Ok, alors. Alors, dis-nous une histoire qui t'a un peu marqué en soirée quand t'as péché un gars. Et je crois que ça allait prendre deux secondes après, genre, encore, genre, des potes, on va être archi à la voile. Oh, là, quand la barre, juste une petite histoire, vite fait, que t'as dragué ou pas. Non après. Ouais. Tu pourrais nous dire comment se sont passées un peu les choses Le mec mmh. te drague plutôt ou c'est toi, toi qui drague Non, tu fumes des claves sur le balcon, t'attends. Ah d'accord, toi vraiment au calme, hein, sur bon. ce balcon, voilà, d'accord, ok. Ouais, voilà. Souvent bourré ou en mode sobre? Entre les deux. Ok, bon, on reste un peu en mode, euh, voilà, quoi. Oui. D'accord. Tu pourrais nous dire comment sont passées un peu les choses? C'est le mec qui drague, toi qui drague. Eh, en général, je m'en rends pas trop compte. De ce Oula. Donc t'es ouais. bourré alors? Un peu. D'accord. Donc souvent on va dire que ça va très très loin. Non. Ah ok. Donc tu es, tu es quand même délimité alors. Tu appelles souvent le pétard mouillé. Pourquoi ça? Bah parce que t'allumes, t'allumes, puis en fait après tu t'en vas. Ah mais bah parce que moi je croyais mouiller dans le sens euh, dans le sens euh, voilà. Ah non. Parce que d'accord. Ah non non Non, non. Okay, okay. non. Ah, jamais, jamais, jamais, jamais. jamais. c'est pas mon truc, c'est pas le lieu. Ah regardez que toi t'es pas très soirée de base Ah si si. Ah si quand même. Si si mais c'est pas le lieu. Bien mais, mais attends, imagine que genre y a genre, un beau gosse qui vient te draguer. Un beau gosse. Euh, beau gosse peut-être, Mais beau gosse va rester là quoi. Il y aura pas, il y aura un rien. de Ah non non. Imagine que, imagine que genre un coup de foudre ou je sais pas y quelque y a pas chose. Pas tout coup en soirée, y a l'alcool c'est tout. Ah, ok donc toi <rire> t'es vraiment en mode euh, mur quoi en soirée. Ouais non pour moi c'est pas l'endroit, on peut parler un peu mais c'est pas le moment où on va se rapprocher tu vois. En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo bande de Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et dites en commentaire les meufs si vous avez déjà pécho des mecs. En soirée ou en boîte. Il y a pécho 1, et pécho 2. Pécho 1 c'est embrassé, pécho 2 c'est hum Donc vous mettez pécho 1, pécho 2. Voilà.